Bonjour YouTube, bienvenue sur ce live. Je voulais réagir aujourd'hui sur l'événement qui a, qui a eu lieu hier sur, euh, sur les chaînes de télé comme euh, RMC Sport ou euh, l'équipe TV. Concernant euh, cet événement tant attendu en France, qui est le UFC Paris, voilà, qui se passait à l'Accor Arena, et que j'ai suivi avec attention, Donc là, qui opposait principalement pour le main event euh, Cyril Gane contre Tate vaza l'Australien. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur, euh, d'abord sur l'événement, que c'est un événement qui a été réussi, euh, bien au-delà de, des espérances qu'on pouvait attendre déjà pour l'organisation, pour l'effectif le, réalisé euh, sur cet événement, plus de 5000 personnes. On a eu des combats très, très intéressants sur cet événement-là. Alors, pourquoi cet événement était tant attendu Pourquoi cet événement a suscité autant d'émotions Parce que, déjà, parce que c'est le premier événement. En France, le premier événement de MMA depuis la légalisation de ce sport en France, qui date de 2020, euh, donc il n'y avait eu aucun événement relatif au MMA en France, donc ça c'est déjà une première chose. Et puis aussi parce que Cyril Guen, face à sa défaite contre Francis Ngannou, qui est le numéro un mondial dans le sport de MMA, il devait quand même nous prouver qu'il était capable de faire briller le drapeau français, Surtout dans un événement, un événement comme celui-ci, qui se passe en France pour la première fois. Eh bien, Cyril Guén a été au rendez-vous face à cet Australien, Tate Vaza. Alors, qui est Tate Vaza C'est une personne qui a remporté cinq victoires consécutives par KO. C'est-à-dire qu'il a mis KO tous ses adversaires. C'est un ancien rugiman, un ancien, on va dire, voyou de la rue, qui a grandi dans, les, dans le quartier le plus dangereux de Sydney, en Australie. On peut lui infliger tous les coups qu'on veut, il craint pas, on a l'impression qu'il ne craint pas les coups. Comme disait euh, Geronimo, Jérôme Le Banner qui dit que euh, ce, ces types-là, ces gens-là, ils ont un caillou à la place du cerveau parce qu'on ne peut pas les mettre facilement KO. En plus, Taitou Iwaza a dit que qu'il allait venir à Paris pour gâcher la fête, c'est-à-dire qu'il allait mettre KO. Et c'est ce qu'il a failli faire notamment sur ce knockdown au deuxième round où là au deuxième round on a eu Cyril Gain mal en point il s'est pris un alors un parpaing alors comme il a l'habitude de faire Taïtou Iwasa qui était un parpaing bien placé même avec sa garde il a fini donc euh, bah, au sol assis par terre mais il a su gérer cette situation qui était euh, à son désavantage à Cyril Guen il a su se relever vraiment à partir sur le côté à faire un take carrément, sur Tate Vaza, par rapport à cette attaque, j'ai cru que c'était fini pour lui. J'ai eu très peur, je peux vous avouer que j'ai eu peur. Je me suis dit, non, non, ça ne peut pas se passer. Et là, Cyril Gann a su, déjà, pendant, pour synthétiser un peu tout ça, pour faire l'analyse de son combat, je ne vais pas faire l'analyse vraiment poussée de son combat, parce qu'il y en a beaucoup sur, sur Internet qui le font mieux que moi. Ce que je peux dire sur ce combat, c'est que Cyril euh, a montré... Une, une, vraiment, toute sa technique de combat comme il a l'habitude de faire, mais il a montré la vaillance et la détermination dans ce combat plus que tout ce que j'ai pu voir ailleurs. Cyril Guen, il a su gérer sa distance comme d'habitude, il a su piquer, il a su toujours chercher l'axe, piquer et sortir, donc ça, il n'a pas changé son habitude. Mais là où vraiment où ça a changé, c'est qu'il a su exactement avec intelligence où s'attaquer à Taitouivaza pour justement le déstabiliser et lui faire mal. Parce que c'est dur de faire mal à Tel Tuivaza. On a pu voir tous ces combats qu'il a fait avant. Je peux vous dire, ses points forts à lui, c'est simple. C'est les low kicks qui sont dévastateurs et ses coups de coude. Ses coups de coude, quand il est euh, notamment en clinch, où il a l'habitude de partir en coups de coude, euh, Direct Lewis en a fait des frais. Hein, voilà. Donc ça, c'était vraiment à craindre de lui. Et puis surtout le fait qu'il ne craint pas les coups. Quoi. Ça, c'est terrible. Enfin, on a l'impression qu'il ne craint pas les coups, mais en fait, il les a craint avec Cyrine. Il l'a su vraiment piquer où il fallait, notamment euh, sur euh, ce look kick au foie, carrément, qui est venu directement le déstabiliser et l'affaiblir. C'est là qu'il est ensuite, il est venu en, en coup de genou, directement à l'abdomen. La, et puis après, ben, vous avez vu, hein, il y a eu euh, évidemment son crochet. Et puis, euh, et puis il l'a mis au sol, il a réussi à le mettre KO. Euh, comme ça. Et ça, ça a été un combat extraordinaire parce que déjà voir Tate Wivaza KO comme ça sur le sol français par Cyril Guen, déjà c'est gratifiant parce que Cyril Guen était attendu au virage, tout le monde l'attendait hein. il, a, il, a hein, il a su avec intelligence mener le combat, mais ce qui est pour moi, c'est ce que je vais dire là dans cette vidéo ça suscite beaucoup de respect pour Tate Wivaza, parce que ce type là je croyais qu'en fait c'était un bourrin tout ça mais il est d'un cœur immense d'un cœur immense, ce combattant là m'a vraiment impressionné par sa robustesse, à encaisser les coups, parce que les jabs qu'il a pris, des jabs il en a pris, hein. donc déjà la boxe de Cyril elle est très belle, ça parle souvent à Mohamed Ali, pardon parce que Mohamed Ali avait cette façon de bouger comme ça, et pour un poids lourd comme Cyril Guen, c'est extraordinaire de voir un poids lourd de cette envergure bouger, bouger comme un coq, comme un poids coq, ce sont les poids coq qui bougent comme ça, les poids lourds ne bougent pas comme ça, donc tous ceux qui sont dans le dans le game de l'UFC, savent que Cyril Guen, son point fort, c'est de bouger comme un poids-coque. Donc c'est compliqué d'aller piquer un type comme Cyril Guen, surtout quand on s'appelle Tate Wivaza et que la meilleure façon de mettre KO les gens, c'est de, de combattre près, parce que lui, il n'a pas l'allonge de Cyril Guen. Il a les bras qui, est, qui sont beaucoup plus courts par rapport à lui. Lui, Cyril Guen, il a une allonge qui est plus grande, donc il peut tenir à distance. Et comme il gère bien ses distances et qu'il n'a jamais la, la même distance à chaque fois, et eh bien, Tate Wivaza était complètement déstabilisé, comme la plupart des adversaires de Cyril de, de Gen, où un coup je fais deux pas, un coup je fais qu'un pas, etc. C'était difficile pour lui de cadrer, parce qu'il bouge partout, etc. Donc, ça, c'est là où je dis que le, le combat était très intéressant. Et que Cyril Gen était au rendez-vous, tant sur le plan technique que sur le plan euh, psychologique. Voilà, et ça a payé. Et en plus, en plus de ça, il a montré au monde que eh bien, le public français était aussi au rendez-vous. Au départ, on a vu un public français qui était un peu réticent, un petit peu, bon, c'est normal. Tête Louis Vaza était un petit peu mal reçu, mais à la fin du combat, je peux vous assurer que Tête Louis Vaza a trouvé beaucoup, beaucoup de fans dans le public français. Parce que cet homme-là, il est tout simplement extraordinaire. C'est un guerrier, quoi. Je jamais vu ça, moi. C'est un guerrier. En plus, il ne paye pas de mine, parce que quand on regarde ce combattant-là, il n'a pas l'air très athlétique. C'est un ancien rugbyman. il est un peu trapu, un peu court sur patte, avec des, vraiment des cuisses assez robustes. Un rugbyman euh, voilà, euh, qui fonce dans le tas qui ne recule pas, et à la première occasion, le parpaing, et c'est le chaos. C'est toujours, toujours ce qu'il a fait hein, dans ses combats. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a failli faire avec le do, le, le knockdown qu'il a infligé à Cyril au deuxième round. Ben, cet événement a fait parler de lui dans le monde entier, parce que la richesse et la diversité des combattants, aussi, parce qu'il n'y avait pas que Cyril gain il y avait des combattants de beaucoup de, de, de, de différents endroits, et euh, je crois qu'il y avait 12 nationalités différentes. Donc on a eu beaucoup de téléspectateurs, notamment, et de, de vidéospectateurs. Voilà. C'est pour ça que cet événement était grandiose. Je m'étonne quand même que sur TF1, ils n'en aient pas parlé à 13h, je suis un peu déçu. Je me demande pourquoi ils n'en ont pas parlé. Ça, je pense que ça ne serait tardé. En tout cas, cet événement-là, il a marqué les esprits. Et on est très content que l'UFC à Paris ait, fait un, ait pris une tournure de départ grandiose. Par rapport à un événement comme ça où Cyril Guen, le représentant du MMA français a su briller et représenter le drapeau. Voilà. Par rapport à la revanche, euh, parce que la ceinture de Cyril Guen approche normalement, lui qui voulait sa ceinture euh, parce qu'il a perdu face à Francis Ngannou, qui est le numéro un mondial, Francis Ngannou, qui est le numéro un, il peut s'attendre à quoi maintenant Cyril Guéhen par rapport à ça ben, Il peut s'attendre déjà à affronter soit Stipe Miocic, soit John Jones qui fait son grand retour avec un poids supérieur. John, je pense que John Jones euh, sera un, un adversaire beaucoup plus dangereux que Tate Uyvaza. Ça sera vraiment, euh, je pense, le, le combat le plus difficile qu'il euh, qu devra faire dans sa carrière. Parce que Tate Uyvaza avait, bien sûr, ses, euh, ses points forts, mais John Jones, lui, est complet. C'est quelqu'un qui bouge comme, euh, pareil, comme Sirigan. Peut-être un peu moins, mais qui bouge quand même, et qui est surtout très complet dans son combat. C'est quelqu'un qui a gagné beaucoup de victoires, qui a une expérience incroyable dans le combat. Après, c'est son coup de coude retourné qu'il fait souvent. Il se, met en, il se retourne et il met un grand coup de coude, comme ça tu ne t'y attends pas, il est très rapide. Et puis bien sûr, son jeu de jambes, Et puis, il est très complet, que hein, ce soit en, en, en clinch, en lutte, tout ce que vous voulez, en, en pied-point, il est très complet. Donc ça, ça sera un combat extrêmement important. Je pense que si Cyril gagne, gagne contre John Jones, je pense que là, on pourra considérer euh, Sirigan comme imbattable. Imbattable. C'est-à-dire que personne ne pourra le vaincre. Parce que quand il aura affronté John Jones et qu'il aura vaincu contre John Jones, bon, il y a Francis Ngannou, mais il est blessé en ce moment. Et en convalescence, il est blessé. Mais on peut espérer peut-être une revanche contre Ngannou. Et après la victoire de Ngannou, je pense que Sirigan aura sa ceinture. Il sera le numéro un mondial. Et ça, ça sera très important quand même de le souligner. D'avoir un Français ici... Euh, avec euh, un palmarès comme ça, qui représente ce sport, qui n'est pas français. Et pourtant, Francis Ngannou, qui est, qui est né au MMA Factory, que je salue, Fernand Lopez qui, est, euh, qui a fait un travail remarquable, sur, euh, déjà pour le, le game plan de, de, de, de Cyril, euh, je pense que maintenant, le MMA Factory, il va falloir les prendre au sérieux, parce qu'ils ont, notamment comme le voilà qui a combattu hier et qui a, qui a remporté. Les Français ont remporté toute la soirée. Les Français ont remporté leur combat, donc ça c'est très bien. Et ils proviennent de MMA Factory en France, donc c'est on est capable de dégager des, des champions, des gros champions dans une discipline qui n'est pas française. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis bah écoutez, passez un bon dimanche, un bon week-end puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Je dis très bientôt parce que là je vais, ça y est j'ai eu un problème technique pour le standard téléphonique. Je vais arranger ça ce mois-ci. Donc Je vais devoir faire appel à un système beaucoup plus simple qui passe par la VoIP que j'ai déjà sur euh, ma connexion Internet et qui me permettra évidemment de recevoir des appels, de mettre en attente et puis euh, tout ça. Voilà, vous savez tout. Passez ben, un bon dimanche. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de partager et de liker la cloche, etc. Je vous embrasse, à bientôt. Ciao.